Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule ma fille Allez, on va promener Famille gros qui va se promener J'ai un couple d'amis là qui sont handicapés Maintenant ils vont se marier au mois de juillet donc on est invités ça y est, ils franchissent au moins le pain. Il ne faut pas avoir honte même qu'on est handicapé de se marier. Et il faut tout le temps regarder devant, devant soi. Il ne faut plus regarder derrière. Ça fait longtemps que vous vous connaissez Ça fait 12 ans et 6 ans de mariage. Là, on attaque la dixième année en vie commune. Il faut savoir qu'on a 28 ans de différence. Ça a choqué qui Notre entourage, son entourage et mon entourage à moi. Il a écrit au procureur de la République pour s'opposer à notre mariage. Parce qu'on avait une différence d'âge. Et l'argent. Voilà. C'est-à-dire mais lui il prenait mon argent et moi je prenais son argent. Voilà. Est-ce que le handicap a gêné les gens aussi Ça je peux pas vous dire, je ne sais pas, c'est encore tabou. Dans ma famille, il y a une personne qui m'a qui dit euh, « Tu es handicapé, tu n'as pas le droit de te marier. » À la mairie, elle a voulu euh, prendre la parole en disant qu'elle s'opposait à notre mariage pendant la cérémonie. Et ça, quand je l'ai su, je l'ai eu dur. Je me sentais euh, mal comprise. Après, bon, ce qu'il y a dans le parcours de Bernadette, c'est que... J'ai senti euh, qu'elle avait franchi un cap en 2012, hein, puisqu'elle m'a dit, euh, du jour au lendemain, elle était à l'époque euh, au foyer, pour le à Cuxac, elle travaillait à l'ESAT, et elle m'a dit donc, euh, Madame Abardia, je vais partir du foyer. Mais ça s'est fait euh, quasiment du jour au lendemain, un peu, il faut le dire, Bernadette, contre la vie à l'époque de, de l'équipe éducative. Et c'était pour pouvoir, en fait, vivre sa avec vie de couple Monsieur. et vivre avec euh, M. Colomère. Donc, il y a eu pas mal d'obstacles. Ouais. Euh, le fait, notamment, aussi que vous, vous veniez, bon, vous aviez euh, cette étiquette, si on peut dire, de personne euh, relevant, voilà, d'une orientation MDPH, et M. Colomère, pas du tout. Vous, vous aviez une vie... Euh, vous, de retraité. Voilà. Ouais. Euh, mais euh, bon c'était vraiment leur choix, ils avaient une relation quand même qui était suivie. Donc au point de vue de la loi, en ben, curatelle, pour se marier, euh, seul l'accord du curateur suffit. Peu de temps après, après ça, on a reçu euh, voilà un courrier de la mairie de Cuxac. Donc ils ont été convoqués euh, parce que voilà, il y avait... Euh, euh, un courrier d'un membre de la famille qui s'opposait à l'union, donc on suspectait euh, suspicion de mariage blanc. Donc c'est vrai que moi, en tant que curatrice, c'était la première fois où je me retrouvais confrontée à cette situation. C'était une première. Et donc, euh, bon, monsieur et madame ont été convoqués à mairie. Nous, on a eu des échanges avec le maire de Cuxac pour argumenter, euh, voilà en faveur de, de ce mariage et ensuite donc euh, on a dû ben, fournir un rapport argumenté euh, au juge des tutelles et on a eu une audition au tribunal donc tout ça ça paraît pas c'est du temps qui passe, c'est du stress euh, c'est de l'énervement, voilà. de la colère j'avais déjà la robe de mariée euh, de payer, j'avais pratiquement tout le repas de payer, la salle de payer L'apéro de payer, j'avais tout de prix. je suis, bon, c'est mort, quoi, le mariage, c'est mort, quoi. On va continuer comme ça, et point barre, quoi. Voilà, tant pis, j'aurais acheté ma robe, euh, elle restera dans le carton, et et puis, je l'avais là, quoi, j'en avais gros sur la patate. Deux êtres humains qui s'aiment. Et on n'a pas le droit de... de... de, de... de s'opposer. À, ce, à cette union. Pourquoi Parce que c'est un acte beau de porter un, le nom de son mari, de son compagnon. J'ai fait un courrier euh, à main levée, seul. S il m'arrive quoi que ce soit, je viens à décéder. Ce n'est pas M. Colomert, il aura. Il aura rien. Il aura rien. C'est un centre d'handicapés. Qui aura. Tout. De toute façon, Monsieur Colomer, il veut juste votre amour, c'est tout. <rire> Et mon cœur. <rire> On s'aime énormément. Et euh, le seul message que j'essaye de faire passer par rapport aux handicapés, n'ayez pas honte d'aimer un être cher à votre cœur. Moi, je suis handicapée et je suis fière d'être mariée à l'heure d'aujourd'hui. Gérard Bernadette Colomer Bernadette Colomer Bernard.